Les sujets traités dans cette formation sont Une belle annonce, c'est quoi exactement Quoi mettre dans votre annonce Vous pouvez renvoyer les candidats sur votre site internet ou sur d'autres sites de façon à donner plus d'informations sur le poste. Votre annonce doit être courte tout en fournissant malgré tout les bonnes informations, voire les informations essentielles. Oui, vous devez bien sûr parler des compétences techniques que vous recherchez, mais ne faites surtout pas uniquement le focus dessus, car un soudeur sait pertinemment que s'il vient chez vous, il va souder. L'entreprise doit correspondre à des valeurs qui leur ressemblent. Et la culture d'entreprise est donc de plus en plus importante pour les candidats. Stop aux annonces sur deux pages où toutes les tâches sont mentionnées les unes après les autres, comme une liste de commissions étudées dans votre entreprise. Là encore, soyez très vigilants, cela doit être très très simple. Deux ou trois clics pour déposer sa candidature. Posez-vous la question suivante. Quelles sont les caractéristiques ou spécifications de votre entreprise Pour notre part, nous avons fait des campagnes d'attraction de talent ou de recrutement avec des vidéos. Résultat, un affichage de poste dynamique, innovant, facilement partageable sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas le côté légal de votre affichage de poste. Les mentions discriminatoires sont absolument interdites. Soyez vigilants par rapport à ça. Notre conclusion d'attraction.